Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va tous vous intéresser. C'est les arrêts de précision. Ou plutôt comment s'arrêter avec précision un exemple que je vois souvent c'est quand on va arriver par exemple sur un stop où vous le savez bien les arrêts sont obligatoires ben, le problème c'est que des fois on va s'arrêter trop tôt avant la ligne blanche et finalement c'est dangereux par rapport à derrière les gens risquent tout simplement de me percuter et un autre problème aussi c'est que parfois je vais m'arrêter trop tard c'est à dire j'allais m'arrêter et le moniteur ou pire encore l'inspecteur a freiné à ma place en pensant finalement que j'allais pas m'arrêter et le problème c'est que j'allais certainement m'arrêter derrière la ligne blanche du stop. Et puis, vous le saurez pas forcément parce que les inspecteurs ne le disent pas toujours. Mais parfois, on va regarder la qualité de vos arrêts. C'est-à-dire qu'en fait, on regardera avec précision vos arrêts, prévisibles ou pas d'ailleurs. Et ce que l'on pourrait aussi vous demander, c'est tout simplement de vous arrêter à côté d'un objet. Donc évidemment, un objet qui ne sera pas en mouvement. C'est-à-dire, ça peut être une poubelle par exemple, à côté d'un portail, un pylône électrique. Bref, vous allez voir que tout ça, je vais vous le détailler dans les minutes qui vont suivre. Alors maintenant, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et je vous le répète encore une fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que mon contenu vous plaît, vous pouvez tout simplement cliquer juste à côté de la vidéo sur le mot s'abonner, mettre pourquoi pas un pouce vers le haut, ça me soutient et ça me fait franchement plaisir. Et n'hésitez pas non plus à partager mon contenu. Pour revenir à la vidéo que j'avais fait sur TikTok il y a quelques jours, puisque oui, maintenant vous le savez peut-être, je suis également sur le TikTok, un format finalement que je trouve plutôt sympathique parce que dans des vidéos de moins de une minute, ben je réponds régulièrement à des questions ou alors je fais des petits tutos beaucoup plus courts que sur YouTube. Donc pour rebondir sur cette vidéo, sachez que justement, j'avais mis une petite différence des deux. Est-ce qu'il fallait finalement appuyer l'embrayage et le frein ou plutôt le frein et l'embrayage Pour ceux qui l'avaient deviné, bravo. La plupart du temps, lorsqu'on va s'arrêter, il faudra d'abord attraper le frein et tout simplement venir appuyer ensuite l'embrayage alors l'explication est simple c'est que finalement et c'est là où ça sera utile quand vous comprendrez finalement le pourquoi c'est que si je reste appuyé sur le frein de toutes mes forces bah, à un moment donné c'est normal ma voiture va tout simplement caler ça veut dire que quand je vais m'arrêter je vais tout simplement freiner un peu avec le pied droit débrayer à fond avec le pied gauche en gardant évidemment la même pression sur la pédale de frein attention aussi c'est que des fois vos arrêts sont un petit peu brusques et un petit peu secs parce que soit vous tenez mal la pédale de frein et à ce moment là bah, bah, votre chaussure dépasse de la pédale, ou alors tout simplement quand vous appuyez sur le frein, l'embrayage et de nouveau le frein, vous avez tendance à relâcher un tout petit peu cette pression, ce qui fait qu'à la fin, vous sentez que votre voiture continue à avancer, donc vous donnez finalement le maximum dans votre pied. En fait, partez d'un constat assez simple, c'est que plus vous irez vite, plus vous freinerez fort, et moins vous aurez de vitesse, bah, moins vous aurez à appuyer fort sur cette fameuse pédale de frein un peu comme en vélo, hein. finalement si je dois m'arrêter sur un stop, finalement à la fin je vais pas planter mes poignées de frein au risque de chuter, je vais au contraire moins aller vite donc moins appuyer tout simplement sur mes commandes, donc au final ça va donner ça quand je vais arriver sur un arrêt prévisible je vais tout simplement lâcher l'accélérateur ce qui veut dire que je vais perdre un petit peu d'allure je vais ensuite appuyer donc en réalité mon talon il est face au frein je vais bouger que la pointe du pied je vais ensuite venir freiner un petit peu pour m'arrêter, tout simplement débrayer à fond pour pas caler, sans lâcher le frein parce que n'oubliez pas je freine je débraye et je garde de la douceur sur le frein allez donc là par exemple je vais tout droit donc ici il n'y a pas grand monde je serre quand même le côté droit et on n'oublie pas que dans cette vidéo le plus important c'est évidemment d'évaluer les arrêts et de comprendre comment s'arrêter avec précision donc là par exemple je vais tourner à gauche donc c'est assez original, puisqu'ici finalement on a mis un rond-point, enfin un vrai giratoire de couleur verte. C'est plutôt pas trop mal, ça change un petit peu de l'ordinaire. Alors je vais juste faire attention à ça, puisqu'ici je vais avoir une petite priorité à droite. Pour ceux qui sont avancés dans la formation, vous l'avez sans doute reconnu. Et on va essayer de voir par exemple comment s'arrêter avec précision. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour voir... Alors, je vais m'arrêter à côté du premier lampadaire à droite. Donc, ça veut dire que finalement, je fais rétro-clignotant. Et ici, je vais venir appuyer d'abord un petit peu sur le frein. Je débraille déjà et je garde le frein en douceur. Et je l'amène à peu près à hauteur de ma fenêtre, c'est-à-dire ici donc vous voyez un inspecteur par exemple qui va me demander un arrêt de précision j'ai évidemment mis mon clignotant à droite à l'avance et j'amène à peu près le lampadaire à hauteur de ma fenêtre ici en réalité on est un petit peu dans la simulation d'un arrêt à un péage ou tout simplement d'un arrêt sur euh, un contrôle des forces de police voilà ça pourrait donner ça donc on va aller en faire d'autres pour que vous compreniez bien c'est important après, c'est comme toute chose, hein, évidemment. Plus je vais pratiquer, plus je vais être à l'aise du coup dans ce que j'ai tendance à faire. Alors je vais m'arrêter par exemple pile poil à hauteur du panneau 30. Je vais juste faire attention à la priorité. Et encore une fois, je fais mes contrôles, mon clignotant et je viens m'arrêter. Donc j'attrape le frein. Quand ça tremble, embrayage à fond et j'amène le panneau ici donc vous voyez vraiment sur la fin j'ai de la douceur je ne lâche pas ma pédale de frein c'est important et c'est surtout que à la fin ben, je freine doucement je vais certainement pas planter les freins sinon ben, ça va pas être vraiment agréable on continue on va voir ça un tout petit peu plus loin donc je repars à gauche je refais mes petits contrôles j'arrive avec les pieds au dessus du frein et de l'embrayage je surveille et tant qu'il n'y a rien ben, j'y vais Allez, donc là je pars à gauche, et donc ici par exemple j'attrape ma pédale de frein et je n'ai pas spécialement besoin d'appuyer sur mon embrayage. Ce n'est pas parce que ça tremble que je vais caler, je vais tout simplement retenir avec le frein pour pouvoir m'arrêter. Alors je voulais m'arrêter là, mais finalement est-ce que vous pouvez me dire dans la vidéo pourquoi je n'ai pas le droit de m'arrêter juste ici normalement si vous avez le code et un stade plus ou moins avancé vous devriez facilement comprendre la raison qui fait que je ne pouvais pas m'arrêter ici alors on a une bouche à incendie juste là bas je vais m'arrêter à côté je vais déjà annoncer ce que je fais au cas où j'aurai du monde derrière chose importante je vais rétrograder en deux parce que le plus important c'est de s'arrêter en seconde sur un arrêt prévisible frein embrayage à fond j'amène la bouche à incendie ici, et là forcément, je viens de réussir ce qu'on attendait de moi. Ça veut dire que, si vous avez bien compris ce que je vous ai demandé au début, un inspecteur finalement, c'est ce que j'appelle moi la manœuvre cachée à l'examen du permis de conduire, pourra soit vous le dire dans les consignes de l'examen, soit il ne vous le dira pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas vous évaluer sur ça. Ça veut dire que quand on vous dira, ou pas hein, d'ailleurs, entendez bien ce que je suis en train de vous dire quand on vous dira que finalement on va évaluer la qualité de vos arrêts ce qu'on appelle des arrêts de précision ça ne veut pas dire qu'on va vous demander de faire ce que j'ai fait là à trois reprises on ne va pas vous demander de faire cette manœuvre. on va juste vérifier la qualité de vos arrêts est-ce que vous avez tendance à bien appuyer sur vos pédales ou pas est-ce que ça sera bien géré on va dire et si jamais du coup euh, on ne vous dit rien ne vous angoissez pas avec ça de toute façon il ne faut pas s'embêter, faites-vous confiance, si vous passez l'examen, c'est que vous êtes finalement prêt. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement d'aller vérifier un petit peu les arrêts sur des stops. C'est-à-dire comment je fais pour m'arrêter pile poil à hauteur de la ligne blanche et que je ne dépasse pas ou que je ne m'arrête pas trop tôt. Donc on va essayer de voir ça. Allez, regardez bien, donc là je suis finalement sur ma troisième vitesse et si ma vue est bonne, on m'annonce un stop à 50 mètres donc là je vais tout simplement freiner et rétrograder en seconde et puis j'arrive sur un stop qui est un arrêt obligatoire donc je reste sur ma seconde je vais freiner déjà un petit peu et je vais débrayer à fond en fait le secret regardez bien c'est de viser donc ma ligne blanche ici c'est la continuité ici du trottoir et de l'herbe ça veut dire que si je regarde devant moi je prends le risque de m'arrêter trop haut ou trop bas là le truc c'est que pour m'arrêter à la ligne blanche je vise l'herbe l'herbe et la ligne et la continuité de l'herbe donc là tout va bien maintenant un stop on n'y voit pas trop alors je m'avance à gauche il y a une voiture qui arrive pas de souci je vais la laisser passer donc là en fait je vais continuer tout droit, et vous avez vu le marquage il est un petit peu mal fichu, ça veut dire que je vais devoir aller à droite pour aller tout droit, mais pas de souci on va y aller quand même. Donc je me penche un petit peu pour être sûr, à droite c'est bon, à gauche aussi, donc j'y vais, je suis rapide au niveau de mes mains, voilà, et vu qu'il ne revient pas tout seul, ben, je vais l'aider un peu. Allez on va continuer, vous allez voir que la prochaine fois je vais prendre un stop où on va aller à droite Et on essaiera voilà, comme ça d'aller à droite, à gauche, tout droit D'essayer justement d'être précis à travers ce que l'on fait Allez de nouveau on m'annonce un stop à 50 mètres Je vais aller à droite, donc je vais vérifier mes rétro Je vais mettre le clignotant, je vais venir en seconde puisque l'arrêt est prévisible Et ensuite je vais venir chercher complètement le côté droit Allez, là pareil, regardez, ligne blanche à hauteur de mon pare-choc, ça veut dire que c'est bon. Là, je n'ai pas les roues sur la ligne, j'ai plutôt le pare-choc à hauteur de la ligne. Encore une fois, je me penche, donc à droite, tout va bien. À gauche, c'est bon aussi. Et on est reparti, sans oublier de vérifier mon rétro, être sûr que personne n'arrive trop vite. Allez, je tourne à gauche, les rétros le clignotant déjà, je me positionne... À gauche pour aller à gauche, j'envoie les yeux et je tourne là où je regarde. Impecc. Allez, toujours la même chose, un stop à 50 mètres. Cette fois-ci, je vais à gauche, les rétroviseurs le clignotant déjà. Et j'arrive, j'ai déjà le pied au-dessus du frein et de l'embrayage, cette fois-ci pour aller à gauche. Donc soit je regarde la ligne blanche ici à hauteur de mon pare-choc, soit je regarde ici la rigole par exemple pour pouvoir tourner. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir à peu près le trottoir, la ligne blanche à hauteur du pare-choc et là c'est bon. Donc du coup à droite ça a l'air d'aller, à gauche normalement aussi, on va revérifier pour être sûr. Voilà, pas de hasard hein, en conduite, ok Allez, on est reparti, du coup, on va essayer de continuer un petit peu l'exercice. Là, cette fois-ci, je vais aller tout droit. Donc, le rond-point, c'est plutôt calme. On serre le côté, on vise déjà un petit peu la sortie, les rétros. Et voyons, je vais m'arrêter à côté du panneau triangulaire. Donc, petit arrêt en seconde. Et on vient s'arrêter à peu près ici, en gardant le frein. Vous voyez, si je lâche le frein et que je pile... Boum Ça donne ça. Ça, finalement, c'est ultra violent. Hein, ça sert à rien. Attention à bien positionner votre pied sur la pédale. Et attention à régler justement la douceur. Si je vais vite, je freine fort. Sinon, je n'ai plus qu'à aller doucement à la fin. Allez, je pars à gauche. Petite voie de stockage. On vise bien le panneau rond bleu. OK, on vise, on tourne. Ici, si je ne vais pas me faire avoir. On me dit que c'est 30 pas de souci donc le 30 c'est finalement dans des rues plus ou moins étroites. Hein. allez je vais tout droit derrière tout va bien ici c'est bon on est parti j'oublie pas le clignotant vu que finalement c'est quand même un petit giratoire allez je pars à droite donc là cette fois ci c'est un peu différent, j'arrive sur un CD le passage, ça veut bien dire que je ne suis pas obligé de m'arrêter, donc du coup ben, je vais faire attention. La 2 est un peu rapide, je mets ma première par sécurité, ça me laisse le temps de bien voir les choses. Si j'avais dû m'arrêter, ça serait de nouveau à hauteur du trottoir, ici les pointillés à hauteur du trottoir, je vérifie tout va bien et du coup on est reparti alors là je m'arrête pour la vidéo hein, pour comprendre vraiment que voilà un cd le passage ou un stop finalement ça reste la même chose en termes d'arrêt c'est à dire que si je dois m'arrêter finalement le marquage ne va pas influencer mon arrêt la différence grossière qu'on aura entre les deux, c'est que là, finalement, je gérais mon allure pour ne pas m'arrêter. Que l'autre, dans tous les cas, j'étais finalement obligé de m'arrêter. Ça ne changeait rien. Voilà, les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris tout à l'heure pourquoi je ne me suis pas arrêté. Et dites-moi aussi dans les commentaires si au niveau des arrêts, du rétrogradage en général, ça va ou vous avez encore des difficultés là-dessus. A plus, les gens.